Là, on a vu qu'on devait nous améliorer. Et c'est intéressant parce qu'on pensait qu'on était bien. Mais quand tu commences à lire les critères, tu dis, oui, partiellement on les fait, mais on peut faire mieux. Qu'est-ce que je veux dire par exemple S'il y a un principe qui dit, euh, il faut que les conditions soient affichées à l'agence. Certes, elles le sont, on... mais est-ce que ça suffit Est-ce que nos clients vont aller voir l'affiche, regarder et lire attentivement notre personnel, ils doivent expliquer les produits, on les a formés, mais comme je vous avais dit auparavant, on a tellement de nouveaux projets, tellement d'initiatives qu'il faut se mettre à leur place. C'est pas facile à retenir tellement de détails, de caractéristiques. Donc là, pour nous améliorer sur les principes de transparence, on a décidé de mettre en place toute une série d'initiatives. Donc par exemple, on a développé un catalogue de produits pour aider notre staff à mieux expliquer les produits. Si les clients, est-ce que vous voulez payer vos factures Donc on peut expliquer facilement qu'est-ce que c'est les produits, qui peut s'en bénéficier, pourquoi, quelle est la valeur ajoutée pour les clients. Les frais, clairement décrits, pour que les clients puissent regarder depuis le début et ne pas avoir aucun, aucune doute. Et même une section qu'on a trouvée très intéressante, c'est les foires à questions. Parce que même on pense que tout est bien décrit, on pense qu'on a donné toutes les informations et après on se rend compte euh, de par la pratique qu'il y a certaines questions qui reviennent. Donc on essaie de donner une réponse et l'idée c'est que l'outil c'est un outil vivant. Pourquoi j'ai dit vivant Parce qu'au fur et à mesure, si jamais on voit qu'il y a certains doutes qui reviennent plus souvent, bah on aura à mettre à jour l'outil. Si la tarification change, bah forcément, on aura à mettre à jour l'outil. Et ce catalogue, euh, c'est un catalogue mis à la disposition euh, des gestionnaires clientèle, des gestionnaires portefeuille et plus les chefs d'agence qui sont en agence. Donc tout staff qui est en agence aujourd'hui doit avoir ce catalogue. Des formations aussi sont organisées pour la connaissance du personnel. Une fois que le produit a été mis en œuvre, donc il y a le service produit ou le service qualité qui organise des formations donc à l'encontre de notre staff et vous verrez même pour mieux comprendre les produits on crée de petites vidéos euh, explicatives qui expliquent comment ça se passe le produit donc, et qu'on diffuse en agence ou bien qu'on donne immédiatement au chef d'agence pour euh, l'expliquer euh, à l'ensemble du staff. Et sur les renseignements, euh, on avait remarqué qu'il y a certaines informations importantes que notre staff véhicule mais ils ont du mal parfois à tout dire, ou les clients, ils partent, et après, il a écouté tellement d'informations à son tour qu'il va en avoir du mal à retenir. Et nous, on pense que c'est important qu'ils soient conscients de ces droits. Et c'est là où on a développé ce, ce que nous, on appelle les livrets de bienvenue. On s'est inspiré des outils justement euh, mis en place pour, euh, par la Smart Campaign et qui met à disposition des institutions qui souhaitent s'améliorer. On raconte au client quels sont ses droits, quels sont ses droits en termes de confidentialité des données, quels sont les produits euh, auxquels il peut en avoir accès. Il se passe comment le processus d'obtention d'un crédit, parce qu'il y a beaucoup d'étapes et surtout pour un nouveau client ce n'est pas du tout évident. Et aussi euh, une, euh, une section sur mieux comprendre ton contrat. Il y a certains termes techniques on essaie d'expliquer avec des mots courants, des mots familières, mais qu'on aimerait bien que euh, les clients, surtout celui qui n'a pas eu des relations avec euh, des institutions financières auparavant, puissent mieux comprendre. Donc par exemple, c'est quoi la caution morale C'est une personne qui vient et qui va répondre pour toi en cas de problème d'impayé. Il faut que la caution et les clients, tous les deux, comprennent bien. Euh, l'obligation et qu'est-ce que ça représente légalement. Et finalement, euh, on a aussi euh, mis une section pour bien expliquer euh, quels sont les mécanismes, les canons pour remonter ces plantes, pour faire des réclamations, pour demander des renseignements. Il faut considérer que la cible avec laquelle on travaille, c'est-à-dire la micro ou les gens de, de couches euh, vulnérables, ils n'ont pas cette exigence, souvent. Ils ne connaissent pas leurs droits et ce n'est pas forcément une demande de notre clientèle. Par contre, nous, on a voulu mener cet effort parce qu'on pense que petit à petit, on va inculquer aussi ce sens de je suis un client, j'ai mes droits et je vais faire valoir mes droits. En termes de transparence aussi, on donne toujours une copie des contrats au client. C'est la moindre des choses que le client puisse amener avec lui avec les tableaux d'amortissement. Il faut expliquer que le contrat est en français et il faut être conscient qu'une grande partie de notre clientèle ou bien de la population au Sénégal euh, ne parle pas français ou bien je dirais plus loin, ne peut pas lire. Ça c'est vraiment un défi auquel on fait face. Comment euh, on essaie de surmonter cette problématique On instruit notre staff à bien expliquer de façon orale avec des termes angolophones. Mais la limite elle est là. Ça reste toujours à l'oral. Sur la transparence, euh, la conclusion que j'irai, on a eu à, à tirer de notre part, c'est qu'il est très important de multiplier les canaux à travers lesquels on, on souhaite véhiculer un message. Parfois, on se contente, on se dit, voilà, on a les conditions tarifaires affichées en agence ou on en a, a affiche qui raconte au client de l'assistance de centre relation client, centre d'appel, mais on a vu que ça ne suffit pas. Et à ce moment-là, on a démultiplié les canaux pour que la communication soit effective. On a communiqué à travers les flyers, notre staff, on a fait beaucoup de focus pour que notre staff parle aussi aux clients. C'est quand on insiste une fois, deux fois, mille fois si nécessaire, qu'on se rassure que le message est bien passé et compris par les clients.